Tu continues par là Je suis ici. Là, je tiens comme si c'était. Euh... Comme, comme si c'était un ciseau. Un ciseau ou une pointe Comme ça C'est un ça. ciseau qui est fait de plusieurs pointes Ouais, voilà, tiens-le comme ça déjà. Là, un... il ne se passe rien, tu vois. Il faut que tu donnes plus de force à ton. J'ai peur de faire. Euh... N'aie pas peur. Ouais. Va doucement, n'aie pas peur. La, la peur, c'est le plus gros frein à l'apprentissage. Tu peux nous parler de tes expériences avec les compagnies ben moi je suis parti à 18 ans, donc euh, j'ai voulu euh, vivre ma vie on va dire. J'ai voulu devenir autonome et puis euh, me débrouiller tout seul. Donc voilà, j'ai choisi de partir, j'avais à 18 ans. Je suis parti par le biais des compagnons. Je suis allé chez les compagnons à, à côté de Lille, j'ai fait euh, un prestage de trois jours et puis je suis arrivé à Tours. Et puis de là, je suis resté un peu en Touraine. Donc, euh, bah, je ne connaissais pas, euh, j'avais jamais trop quitté le Nord. venais hein. d'une famille qui n'était pas très, très aisée, donc on n'avait pas beaucoup voyagé. Et donc, j'ai découvert un peu le voyage à, à ce moment-là. Euh, mais c'est un déplacement géographique, qui n'est pas très important, hein, c'est quelques centaines de kilomètres. Mais hum, bah, c'est tout de suite une autre mentalité, donc euh, une autre culture, une autre manière de de manger, de boire, euh, tout ça, ça ça change, les, les, les maisons, l'architecture change. Donc ça a été ça le, le premier, euh, les premières impressions euh, de voyage. Après on se rend compte en voyageant que le métier il a voyagé. Maintenant. Le métier il a voyagé nous, on pense toujours au voyage dans, dans, dans l'espace, mais en fait euh, il y a un déplacement dans le temps aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on apprend la taille de pierre, on se rend compte que le métier, il a voyagé jusqu'à nous. En fait, nous, on est là, on est de passage sur Terre, mais le métier, il, il, il continue à, à, se, à se transmettre. Et le métier, il a voyagé à travers le temps. Pour arriver jusqu'à nous, il passe entre nos mains et euh, si nous, on ne le transmet pas, ben, le voyage s'arrête. Donc, c'est ça le vrai voyage. Le vrai voyage, il est là. Ce n'est pas, pas le déplacement géographique qu'on fait nous. Bien sûr, on se déplace, mais si on regarde euh, un peu ça d'un peu plus haut, on va dire euh, on est des fourmis, on n'a pas fait trois, trois pas. quoi. Même en faisant le Tour de France, on n'a pas fait trois pas. pas Ce n'est pas, pas énorme comme voyage. Le vrai voyage, c'est, euh, il se passe dans le temps. D'accord. à travers les siècles. C'est ta décision quoi, ou quoi ben, de... ouais, je pense que je vais partir, toi avec les compagnons. tu vas faire de France, tu commences ton tour Ouais, bien. Et je pense que j'ai commencé par Frazou. Euh, tu vas sûrement passer à l'atelier de l'œuvre Notre-Dame, là-bas, à la cathédrale. Là-bas Ouais. C'est bien, bien, ou pas Ah, c'est super, c'est un des plus beaux, un hein, des plus bels ateliers de France, là. Et ils font quoi comme aculière, tout ça Ah, c'est la pierre, c'est du grès, du grès rose des Vosges. C'est une très belle pierre, très abrasive mais très belle pierre. Et là, c'est du super boulot, hein, tu vas travailler avec des gens qui sont, qui sont hyper compétents. Et la, la, la tradition là-bas se transmet depuis... Euh, le plus vieil atelier de taille de pierre depuis, euh, les depuis le Moyen Âge. Ah, oh, ouais. Tu parti pour un petit voyage là qui va durer quelques années quand même. Hein. Enfin, si tu as, si as envie de continuer. Ouais, après, mais ouais, je vais continuer, ça m'intéresse, ça.